Eh bien yo les gens, ici Wempi, comment allez-vous Moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve ensemble pour commenter ce nouveau clip du dimanche, le clip du dimanche numéro 42, j'espère qu'il va the vous plaire. Il était une fois une race d'humains surintelligents qui décida de créer une machine tellement performante qu'elle pourrait donner la réponse à n'importe quelle question. Ils lui demandèrent alors. La réponse à quoi la réponse au sens de la vie, de l'univers et de tout ce qui est. La machine dut réfléchir pendant des millions d'années, mais un jour, elle décida de leur donner sa réponse. Alors, elle leur répondit. La réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout ce qui est, se trouve être 42. Mais oui c'est clair Donc désolé les gens pour cette introduction un petit peu violente Mais moi j'étais obligé de faire une petite référence au 42 Qui est un délire qu'on a avec les membres de la Tips Qui est d'ailleurs extrait du film Dont je vous ai passé quelques morceaux Mais bon c'est pas le sujet aujourd'hui On se trouve donc pour un clip du dimanche Clip du dimanche réalisé aujourd'hui par Tips AZR Tips Azora qui est un nouveau membre, un feeder donc il arrive, il est sur Nocturne avec son DSR, il est en match à mort par équipe, il prend donc il manque sa première balle malheureusement. Il rentre un premier kill, il va donc changer de snipe, il arrive, il prend un kill, et là la collade qui rentre pour une quad on-screen arc-en-ciel. GG à toi, malheureusement tu nous as manqué la triple une balle de peu, mais bon, bien joué quand même gars. Et donc maintenant on va passer au clip fail, encore de toi, tu fais c'est donc cette fois-ci tu es sur tu es sur jacket donc en point stratégique avec ton balista. Donc là tu manques ta première balle, tu prends finalement un kill, et là malheureusement tu es Brock, tu arrives vers le point stratégique, tu prends un kill. Le deuxième kill que tu prends, et là tu arrives, tu es en conflit, troisième kill, quatrième kill pour finalement défendre le point. Bien joué à toi, malheureusement tu t'es fait broc. En tout cas c'était bien joué. Donc si les clés du dimanche vous plaisent, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Si ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez plus d'introductions violentes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis bah à la prochaine fois les gars, c'était cool. Allez salut, c'était Wampi, Bye!